appelle Bob euh, Lila, cet énergumène là qui se croit tout permis sur les réseaux sociaux. Bob Lila, est-ce que tu sais que tu es vilain Est-ce que tu sais que toi, là, normalement, tu devrais te cacher plutôt que de sortir, euh, s'afficher comme tu adores le faire Parce que tu es trop vilain. En fait, tu es le symbole de la laideur. Le symbole de la laideur, c'est toi. Ça dit que quand on veut une histoire, en fait, la laideur, là, c'est toi qui comprends. Pour que les gens comprennent mieux ce que c'est. Un homme lait Tu devrais normalement te marier avec Leslie Choco parce que vous formez un beau duo. Vous pouvez former un bon couple de lait. Ça ne te va pas? Qui t'a autorisé hein, à venir manquer de respect, offenser la mémoire de Dina, notre soeur, notre fille. Qui te l'a permis, Bobby Ça ne te va pas? Tu as fini de manquer de respect, de rabaisser tes frères et soeurs ivoiriens. Maintenant, tu vas arriver au Gabon. Ça ne te va pas. Tu débites tes conneries comme pas possible. Un homme qui parle plus qu'une femme et qui se dit intellectuel. Ça, c'est tel intellectuel à deux balles là. Intellectuel à un carton, oui. Hein? Co euh, Dina, euh, aurait euh, euh, euh, euh, été bête. Euh, sinon, euh, elle aurait pu... Euh, euh, puisse se sauver, plutôt que d'attendre ses parents. Mais ça ne te bat pas. Tu oublies qu'elle était encore mineure, qu'elle n'avait que 17 ans et qu'à 17 ans. On n'est pas mature, en fait. Qu'on On n'a on on pas la même réflexion qu'un adulte, qu'un vieux de ton âge. Tu oublies cela Bobli, il faut arrêter. Fais ton yoyo avec tes frères et soeurs ivoiriens, Mais, attention, ne traverse pas. Ne traverse pas. Ne, surtout, n'arrive pas au Gabon avec ton impolitesse là. Parce qu'il y a plus impoli que toi, rassure-toi, Bobby. Ça ne te va pas Toi qui te dis intellectuel, au lieu de faire dans, dans, dans, dans les choses positives, il y a des vrais débats, des vrais sujets sur la toile que tu devrais normalement faire parce que les intellectuels, normalement, ne peuvent pas s'adonner à ce genre de choses comme ce que, ce que tu fais sur la toile, notamment les clashs, parler des futilités, des histoires en dessous de la ceinture, matin, midi, soit insulter les parents, insulter tout le monde. C'est ça un intellectuel mais tu es un intellectuel à deux balles parce que les vrais intellectuels traitent les vraies questions comme les questions politiques ou comme ou, euh, les questions de, sur l'entrepreneuriat. D'accord C'est ça que tu devais faire, surtout que tu es riche. Donc quand tu dis que tu es, tu aimes souvent dire que tu es riche, ça veut dire que normalement tu n'as pas besoin de l'argent de, de, des réseaux sociaux. Donc normalement, même sans, même si beaucoup de personnes ne te suivent pas, l'essentiel pour toi devait être d'apporter un message positif, d'apporter du positif dans la, dans la vie des gens. Mais toi, tu fais dans des bêtises. Et tu te dis intellectuel et tu te dis riche. Un pauvre lot comme toi. N'essaye plus jamais.